Pour la CB650R, je vais vous montrer un petit tuto, enfin un petit tuto, une petite explication plutôt, hein. c'est un truc assez rapide, mais qui est à faire, parce que je m'en suis aperçu moi-même, et euh, je peux vous dire moi qu'il vaut mieux le faire euh, assez régulièrement, c'est le démontage donc du... On dirait la, la bavette arrière quoi, le, le, le machin debout, enfin il y a tout l'ensemble, hein. c'est tout ça et ça qui, euh, qui dégage, voilà, donc ça et ça, euh, alors pourquoi il faut le faire assez régulièrement, c'est que moi ça fait donc 12 000 km, 2 ans la moto que j'ai, et j'ai décidé, putain je vais <rire> essayer de démonter un petit peu pour voir, ce que j'aime bien démonter les trucs, et euh, pour entretenir, et purer. La, la, la graisse qui s'était mise dans le patin là, en dessous mais une, une croûte épaisse comme ça et comme ça hein euh, qui s'était solidifiée à force que la graisse de la chaîne gicle dedans, en plus avec de la terre il y avait des petites caillasses, enfin la totale donc il faut le faire régulièrement euh, moi, je, moi je vous dirai une fois tous les six mois c'est facile à faire, à démonter, mais il vaut mieux le nettoyer bien bien bien. J'ai bien nettoyé après voilà, au Karcher dedans. J'ai regressé bien en mettant du produit. Pourquoi là ça reste toujours bien voyant que le plastique soit bien protégé, mais c'est quelque chose à faire régulièrement, régulièrement. Moi je ne l'avais pas fait pendant deux ans. Je sais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête. Ou alors non, je me suis dit, wow, c'est une routière, donc bon, il n'y a pas beaucoup de saleté. Mais c'est pas la saleté en même, même la boue. ce qu'il n'y en a pas sur la terre. C'est le. Alors que sur le motocross on le fait régulièrement parce qu'il y a la boue et tout. On les démonte en permanence. Mais là, je me suis dit, bon, ça va. Mais c'est qu'il y a la graisse. Cette putain de graisse qui est tout le temps en train de gicler partout. Et, et voilà, c'était collé partout. Et du coup, vous avez accès aussi aux bras d'amortisseur arrière et tout. Vous pouvez mieux nettoyer. Enfin, bref, je vais vous montrer. Il y a trop, quatre vis. Il y a une là, une là. Et l'autre côté. Il n'y a qu'une seule qui est un peu délicate à sortir parce qu'il faut emboîter deux trucs à la fois et bien forcer. Elle est un peu merdique, mais le reste, c'est facile à faire. Alors, je vais vous chercher mes outils. La petite boîte FACOM de travail, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est une boîte que ça fait des années des années que je l'ai. Elle me sert toujours énormément. Tic. Alors, attendez. Là, on va prendre ça. C'est du quoi ouais, C'est du Torx. Euh, c'est du Torx, c'est du Allen. Voilà, Donc, on prend ça et on démonte trop vite, je vous mets en position, je serre, je vais juste coupé. voilà, la lumière, j'avais laissé le dernier, ça voilà, c'est une, une petite machin, un sac qui est sympa parce qu'on peut dévisser par le manche. Et que vous avez des fois du mal à, à intervenir dans certains endroits, c'est vachement pratique. Comme toujours, moi les vis, hein, je les graisse. Je l'avais déjà démonté hier, hein, déjà tout nettoyé, mais je, vous le, je, je me suis dit merde, j'ai oublié de faire le tuto. Donc je le refais. Pourquoi je graisse toujours les vis comme d'habitude hein, Parce que... À force ça s'oxyde par contre ne vous amusez pas à graisser quand vous fixez par exemple des, des couronnes hein, des trucs comme ça alors là c'est du il faut du frein filet plutôt hein, il ne faut pas que ça se dévisse alors que là bon c'est pas très compliqué je vous fais le tour alors c'est au niveau de cette vis là ici elle est un petit peu plus chiante à faire j'ai pas mal d'autres. C'est là. Non, trop gros. Donc c'est cette vis là. Qui est un peu plus chiante, je dirais pourquoi elle est plus. Chiante. Et ensuite, celle au-dessus, là, je vous montre bien. Donc, celle-là, là, et ensuite, celle au-dessus, ici, là, c'est à laine aussi. Merdier. voilà tout est sorti complètement et donc là j'ai nettoyé en dessous c'était plein de graisse mais alors plein de graisse et donc du coup quand vous enlevez ça de façon vous avez accès donc à la moto par en dessous soit j'ai tout nettoyé là, il y a toujours un peu de graisse qui se fait encore parce que je viens de regresser ma chaîne enfin j'ai tout nettoyé les bras et tout voilà enfin j'ai nettoyé comme j'ai pu c'était dégueulasse Alors, les petites pattes qui se mettent on va laisser la pâte comme ça parce qu'il faut qu'elle soit bien mise en même temps voilà donc voilà et pour le remonter, bah, c'est exactement pareil, on va le faire ensemble. Je vous reprends quand je suis prêt. Alors on recommence. Le remontage, bah, c'est très facile. Hein, Remboîter des trucs dedans. Ici. comme ça ça permet de se déplacer un petit peu devant ça il faut, il faut plaquer donc le, le machin en métal contre le truc On voilà, voit bien, voilà c'est fait C'est qu'il a tendance à remonter derrière Vous voyez la, la patte, la petite patte Derrière a tendance à remonter C'est mal fait C'est pas quelque chose de vraiment bien fait Bon Enfin voilà, voilà. vous voyez Il y a une espèce de Petite patte derrière euh, Je sais pas si on voit juste la languette là donc, il y a une patte derrière, plus il y a cet arrondi devant, il faut que les deux soient alignés en même temps. Voilà, sinon, si vous serrez trop fort, vous pouvez esquinter le padis. Pas Foire et padis, donc euh, serrez pas. Si vous sentez que ça force, il faut le ressortir. Oui, ça enfin, c'est connerie, quoi. <rire> c'est on doit, quoi. Enfin, je suis à comprendre. Mais... Le... Hop, je vous mets en position. Combat. Alors, je vais vous écouter. Bon, c'est à l'aide. Et puis on va aller. Et... Je vais prendre le vent. Alors, le à prendre ça. Un petit de je, je le répare ici, je vous l'ai dit par expérience quand j'avais des motos proches serré trop fort traité les plastiques et après c'est fini faire un, un quart de tour. Parce que on peut un petit peu plus là. Voilà. voilà, tout con, mais il faut le faire. Parce que si vous le faites pas, ben, à force à force, ça fait des nids à caillasse en dessous. Euh, Mélanger avec de la graisse et votre chaîne, les caillasses tombent dedans et c'est ce qui vous escale votre chaîne. Et c'est pour ça que quand vous avez votre chaîne, euh, comment dirais-je, vous la sentez, c'est euh, quand, quand vous la faites tourner, que vous, vous mettez sur moto, en fait cric, cric, cric, cric, des bruits de caillasses comme ça, que vous les nettoyer, tu dites merde, je comprends pas, parce que les caillasses retombent, et euh, c'est très mauvais ça, ça vous bousille complètement de votre chaîne, donc à nettoyer. De toute façon, sur le truc là, ils disent qu'il faut les nettoyer, hein. normalement, si vous êtes un concessionnaire sérieux, il vous le fait une fois par an, ça. mais moi ils le font pas parce qu'ils s'emmerdent pas, hein, les trois c'est pas qu'il est pas sérieux, parce que je me conseille un ROGV mais qu il a, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps et c'est trop de boulot donc ils s'emmerdent pas enfin trop de boulot, il y a 4 disques dé, à démonter mais pff, voilà, ils s'emmerdent pas donc c'est pour ça que vous le faites vous-même et à la fin vous terminez comme ça un coup de facon au silicone Alors, voilà. c'est ce que je fais moi chaque fois, et donc du coup il est bien brillant et puis il est propre, il n'y a pas de souci. Voilà, de temps en temps il faut les faire, c'est comme le sabot moteur, de temps en temps il faut le sortir complètement, plein de merde et de gravier et tout qui se fout dedans. Il faut le nettoyer et comme ça, as accès aussi au bas moteur et tu peux nettoyer aussi le bas moteur et tout. Ça, c'est des trucs on se rend pas compte. Il faut le faire régulièrement, régulièrement. C'est comme ça aussi. Un jour, je vous en ferai une vidéo démonter tout ça et tout nettoyer à l'intérieur. Il y a un joint qui fait le tour. Mettre de la pâte à silicone faut pouvoir graisser le joint et que ça soit toujours étanche. Et parce que c'est là au niveau que l'air rentre, la mission d'air. Il faut toujours que ça soit bien bien propre. C'est des petits trucs comme ça, euh, voilà. Enfin voilà, là le dernier petit truc en date que j'ai eu de merde de Shosma moto. ça c'est comme du caoutchouc, hein, souple, ça s'était décollé. Euh, donc j'ai remis de la colle forte. Donc voilà, ça tient bien, impeccable. pas euh, se les gens qui disent, ouais on doit euh, putain il te passe jamais rien, c'est de la super qualité, machin. Ouais, ouais. <rire> super qualité si t'achètes la 1000, qui vaut 15, 14 ou 15 000 euros fabriqué au Japon. Quand c'est fabriqué en Thaïlande, comme la mienne, ah, t'as toujours des petits désagréments. Après, c'est des petits, petits désagréments. À la 12 000 km, j'ai pas eu le moindre problème sur quoi que ce soit. Elle bouffe pas une goutte d'huile, ni de liquide refroidissement, ni j'ai absolument aucun souci. C'est voilà. des petits désagréments, mais voyez, c'est des petits trucs à vérifier. C'est pour ça que je préfère entretenir moi-même et bien vérifier. Ça évite que après ça fasse des pannes plus importantes. Voilà. bon voilà en tout cas je vous remercie de votre fidélité là dans la foulée je vais vous faire une autre vidéo pour vous présenter quelques outils une... que je viens d'acquérir ça fait trois ans que j'ai pas fait de nouvelles vidéos de mise à jour donc voilà. comme ça vous verrez les nouveaux outils allez ciao ciao les mecs n'oubliez pas de vous abonner de laisser un pouce bleu et moi ben, je vous remercie tous et toutes de votre fidélité ciao